Tu vas surtout changer de ton... Il y a la police qui vient d'arriver, la police municipale. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de J'irai Tracer Chez Vous. Aujourd'hui, on est à Bordeaux et on va aller emmener Ophélie pour faire une session cliff. On va voir de quoi elle est capable. Et après on va aller direction Biarritz parce qu'on va se faire héberger chez Inaki, qui va nous inviter ce soir. C'est parti On est où Félix Bah là on va regarder pour des spots de cliff et c'est parti vrai. On a trouvé une petite carrière qui est bien stylée, l'eau elle est full turquoise. Couleur de l'eau les gars Comme quoi il n'y a pas besoin d'aller forcément au Caraïbe pour une eau de malade. Elle est vraiment stylée là. On arrive à un spot que Martin, nos abonnés, nous a filé. C'est un peu la jungle pour y accéder. C'est tellement beau, c'est fou Oh le petit swing là mais tu vas te prendre la branche Non, non tu pars mais de bien, là Mais vas-y, vas-y, si je suis oui, calme, mais pour bah, moi Moi je pars direct de là, Là, là Et oui, oui. tu vas entre les deux branches Mais oui je fais ça Et Et par Oui donc t'as bon. quand même Et grande pas chance pas de bon. te prendre une branche Va-t-il se prendre la branche Oh les lunettes Bon les gars ils se sont pris la branche, du coup on va essayer de la casser Je pense que vous êtes là dans la De bordel que j'ai fait Allez C'était mal parti mais ça s'est bien ouais, passé Ouais c'est sûr que c'est un petit peu ça là Non oh, j'arrête de cliquer Ah oh, oui On se fout le gourmand Allez bah, je ah bah il a pété, ah, pété, de... pété le spot. Mais... <rire> il a pété le départ T'es trop loup Félix, tu arrêtes <rire> C'est ton moment C'est ton moment fait... Félix Tu cours Allez. Et bam, tu vas chercher là là, c'est sûr que c'est. Tac. Oh il fait une reco. Tu vois Là je mets un petit caillou comme en vélo pour être sûr. Oh il a des techniques Il est trop chaud. Il est tellement loin! Ça sera rassure quoi? Ouais. Il a tout donné! Allez, c'est pas pour te stresser, mais il me reste 1% de batterie. <rire> si tu ne sens pas venir, ça Mais, ça, mais ça, non, pas, faut pas que je réfléchisse là, j'y si Donne tout! Donne tout! Ouais! ouais. Wow. <rire> Let's go! <Wow. rire> bon, on est tout en haut avec Chouquette là. On a monté, il euh, y a les locaux qui fait une petite échelle sur les pans. Et il va falloir sauter ici là. Ça va le faire pour viser. bon en vrai, ça, ça va le faire. Faut juste que je vais pas trop sur le côté et pas trop loin parce qu'il y a des branches. Ça part! Oh les branches! Oh les branches! Moi je l'oïe, bah, Et ouais mon gars ouais Et quoi ouais. ouais. Tout à l'heure il a surrote un plongeon et là il veut rajouter un 3-6 dedans, du coup ouais. rajouter une vrille, donc il va rajouter de la rotation euh, en salle, -tourant. Donc ça va forcément et partir en plein. <rire> <rire> <rire> On va oh oui, il est mais dur. avec de l'élan comme ça. Je jamais fait. Vas-y, une s'avère sympa Ça arrive. comme vous dites. Ça arrive. Ça Ça et c'est une fin de training! Let's go! Bienvenue chez le deuxième abonné qui nous héberge. Ici, on est dans un endroit où on va pouvoir mettre les tentes. C'est un peu en pente. Mais, mais attends, mais Félix, t'as déjà fini? <rire> <rire> euh, J'aime bien monter ma tente, du coup, euh, je l'ai fait direct comme ça, j'ai shotgun la meilleure place. Le truc le plus plat possible. Allons. Tous les autres, ils sont dans la pente, les bolos ça. Déjà, moi, j'ai pas de tente. Du coup, euh, je sais pas où je vais dormir. <rire> c'est bon, j'ai réussi ma mission. Il fallait que oh, je chope le vraiment, chat ça marche. et c'est bon, c'est fait. C'est Ouais yes. voilà, super peur. Waouh, wow, il va faire une syncope. J'ai la tête qui tourne là. Moi, oh, j'ai l'impression d'être défoncé. <rire> ça me prépare ouais. des petites dingueries là. Oh là là là là là. C'est incroyable. on en est bien la Bon là les gars ils ont senti l'odeur de la bouffe, ils sont déterrés pour faire un training, je comprends pas Ok, on okay, enfin, suis une pour lui qui saute la toile de tente Allez Attends, attends, mais c'est fais quoi C'est quelle tente déjà <rire> Oh ça glisse Ça glisse fort Il Faut pas se blesser, ça glisse ça hein. yes, oh, yes. yes. yes. oh oui oh, Ils sont beaux aussi Oh. Allez, oui. Allez J'ai des Holo, n'hésitez pas les gars, c'est une, une très bonne marque de chaussures. Je fais tous mes gros soins avec, mes corks, je les fais tous avec. Merci énormément à Holo qui sponsorise et qui nous aide pour ce projet. Ça nous permet de pouvoir en faire gagner pour les prochaines jams. Il y en a qui vont gagner des chaussures. Et puis nous on en a et on les utilise et c elles sont vraiment cool. Ça fait trop plaisir, merci. On tient à remercier les propriétaires de la maison qui sont vraiment trop gentils, on a posé nos tentes, on commence à manger et on va passer une bonne soirée je pense. Ça fait trop plaisir. C'est tellement cool d'arriver chez les gens comme ça et de partager. bien l'accueillie. Tu fais du parcours aussi du coup Pas du tout. bac. Moi je suis stagiaire vidéo ici. En fait on l'a rencontré il y a deux jours parce qu'elle nous a hébergé. Et voilà maintenant elle est là. C'est pas l'idée de manger en stage. Je vais, vite, hein, okay. <rire> pratique, vite, je vais partir, je C'est dans le studio ah ouais, ouais. avec nous. J'ai un bon objectif. Il se retrouve à un bus 60 places. Dès ah, mais... <rire> es que ouais. tu rencontres quelqu'un, il vient ah, dedans. Ah, oh ah, la ah, mais... dinguerie. Oh, ah, j'ai l'impression là. Ah, là. <rire> tu n'y ah, connais pas quoi Un petit allo. Que de la viande et après la virus. Bon, ça ah, donne pas là, mais. Qui veut Que de la viande. C'est chun ça. Merci. Un peu d'ASMR là, faut fort là. Oh là là. Moi aussi j'aime bien de concentré. Oh oui, il ouvre la porte. Prochain, dernière projet. Oh oui, il va dire bonjour à tes abonnés. C'est très bon ce qu'on mange. Félix, t'en dis quoi toi le spécialiste c'est incroyable en vrai. Dites-nous dans les commentaires c'est quoi votre spécialité culinaire et on viendra chez vous pour la déguster. On est trop chaud en vrai. Mmh. Parce que ouais. faut s'étendre un peu hein, Oui on va, va, va pas varier. faire que du parcours, faut, faut manger dans la vie. <rire> du coup bah <rire> pourquoi pas aller manger chez vous. Après je dirais tracer chez vous, ça sera j'irai manger chez vous. Et ça ça sera excellent. Ouais. Hop là, let's go. Cookie. Attention. Eh, c'est le roi des cookies ce mec. Faut l'écouter. Il a fait, avait fait... hyper moulu. <rire> Il avait pas bleu, mis dans sa bouche. Rien qu'à la texture tu sens que c'est bon. Okay. Bon là on a fini de manger, on s'est blindé le vide. Et là c'est un régal cette soirée. C'est lui là 5 h du matin, il nous réveille celui-là. Il est cassé, il arrive même pas à chanter le pauvre. Bon on a bien dormi et maintenant on va aller à Biarritz sur la plage pour faire des petits acros. Bon, on arrive euh, à Biarritz et on arrive à un spot très très connu où il y a des bunkers, où on peut faire des accros. Il y a Chouka et Louis ils sont déter comme jamais, ça va être stylé. Ça okay, ça va, <rire> ah va C'est le célèbre, vrai, toi ouais. le bon ouais. Ça sent le side pop upside là. T'es ouais, stylé. Oh, oui. oh c'est oh oh yeah, c'est tout... Ah ouais. Oui. On va prépare un sacré truc là, j'espère que vous êtes prêts. Hein. Regarde, on regarde. Hein. La glace est bonne, le spectacle va être pas mal. On se dépêche, ça coule de partout. Ah ouais, ouais faut se dépêcher dans ces moments-là. Oh oui. Oh oui. Vous prenez la suite après, non et je vous tiens votre glace, hein. Si... Il est mignon Je les adore, je les adore déjà. C'est possible Ouais, okay. c'est possible. Surtout, tu vas, tu vas surtout changer de ton et tu vas m'écouter comme tous les autres. Faut voilà, faut là, que là, de parler. Alors si c'est votre, écoutez-moi bien. Si vous, ben, bah, écoutez-moi aussi. Et allez. Ouais, mais Petite fin de session. C'est, terrible. Apparemment, les bunkers sont très dangereux pour nous. Donc, euh, on se fait virer. C'est comme ça. C'est dommage. Qu'est-ce que vous en pensez, les boys C'est dommage, non Ouais, grave. On peut même pas sauter. On peut même pas sauter, mec. Et voilà. Ça fout la honte. On est d'accord. C'est fait virer du spot. Donc on improvise, là il y a Brice euh, qui va nous montrer un, un pont. Okay. Euh, normalement on peut, on peut sauter, mais il euh, faut quand même qu'on aille faire euh, une petite coulée et puis qu'on aille voir parce que normalement on peut sauter aussi en dessous du pont. Enfin bref, il va tout nous expliquer, on arrive sur le spot Est-ce que tu as jamais sauté bon de là Si, okay. de si, si, si. Il, y a il y a 7 mètres de fond là en vrai. Il y a 5 mètres 7. 7 mètres. Ouais. De... Là je pense à de Georgie, Mathieu. De quoi oh, oui, moi. Hein Non, Georgie, c'est triple. Qu'est-ce qui s'est passé avec triple le triple side, side En fait euh, avec ils euh, on voulait faire triple side euh, au bateau à Port-Louis ouais, Le spot était dégueulasse en même temps. temps, il y avait une barrière à gaper. On s'est chié dessus, on l'a pas lancé Et là bah... C'est lancé un défi en fait hein. Peut-être qu'on va le lancer quoi On s'est dit qu'on le fera tous les deux <rire> le même jour Et c'était ce jour là hein. Triple side, tu nous suis ou quoi Je rien. Ça saute ici ou quoi on on a été nage. son j'ai mangé ouais, des gâteaux au Félix pourquoi oui. pas Ouais, ouais ouais. Oui Mais euh, que depuis la la petite ouais, ouais, là OK. Pour Moi, commencer juste à 6 mètres. Euh... Moi, je la bières, hein, ah Il la On la OK. On va essayer de sauter. Là, il Triple side. Aïe aïe aïe. C'est aujourd'hui. Oui. 3, 2, 1 oh, oh, il a oh, 2 1. 2. Oh, mais il va falloir tellement déconnecter le cerveau, je crois que je suis pas prêt Je veux un dub, ça il est d'avant hein non Non, je veux faire un trip direct Ah mais moi aussi hein, ça va pas hein. Mec si je fais un dub bah, après ça va, je vais avoir 3 et tout ça va... Ah oh, j'ai l'impression mais tu le faire moi. Ouais je vais l'envoyer moi c'est sur rien ou pas Non Non Non J'y euh, crois pas non allez, on a allez, est... ah Ok vas-y vas-y tu vais Allez allez oui Allez Allez 3 2 Parce que je saute, moi je vais pas sauter. <rire> mais c'était un beau spectacle hein, de triple side là, incroyable. J'ai trop kiffé. <rire> c'était n'importe quoi. ont envoyé triple side, mais. Oh, je suis ah, content, mec. <rire> hey, je suis content. J'ai pas tes ouais. accès, hein. t'es ouais, parfait. Es bah Moi j'aimerais bien monter euh, comme il a fait, Brice. Bah, Vas-y, Viens, bien. Vas-y, on monte par là. Ouais. Mais ça, c'est engagé. Hein. Mais non, ça va, Mathieu, t'as de la force, même. Eh, C'est ninja Non, mais surtout que tu vois, on glisse de fou là. Waouh. Wow. Ouais. Le spot il est. T'es sûr que es, tes mains elles sont pas trop mouillées au pire se... oh, oh, il saute Ouais oh, il est chaud il est chaud, il est chaud il est très très chaud ici En dessous des y'a des pieux qui sortent Y'a des quoi Y'a des pieux qui sortent Y'a des pieux Y'a des pieux là Non Y'a un mec qui vient de dire qu'il y avait des pieux qui sortaient Non Genre là là, ici là Là y'a, faites y'en <rire> oui. non, il rassure pas le frérot là! Il, il y a des mecs qui sont arrivés en canoë et ils nous disent qu'il y avait des pieux qui sortaient de l'eau. Waouh wow. mais ça fait tellement bannir! Ouais, T'as un mec chaud, Mathieu. De toute façon, tu tombes dans l'eau et au pire, c'est quoi le problème? Tu t'enfonces dans le pieu c'est pas grave. Bah oui, c'est le pieux! <rire> non, non, non, vous avez, enfin, vous avez sauté, les gars, c'est le pas Allez, Mathieu, parti. Les avant-bras solides. Oh là là! Oh là là, il pense aux pieux là! Les pieux, non! <rire> allez, allez! Non oh, Mathieu, allez Allez Putain Mais non, t'es insolide ouais. Non, tombe pas Non les oh, les oh, oh, il est... oh Oh, il est ch... ah, ah. là oh, ah. es ah. okay. ah, oh. oh, il est chaud Non Non Non Ouah Ouah, t'es chaud Allez, frérot Allez Allez, Mathieu Allez, Mathieu Allez, Mathieu, allez, Mathieu. Mathieu. Bonsoir Bonsoir, Bonsoir. Il euh, y a la police qui vient d'arriver, la police municipale. Ils viennent mettre fin à la partie euh, du cliff. Je pense là, ils vont nous contrôler nos identités comme d'habitude et puis on va voir comment ça va se passer. Hein. Mais bon, généralement, en vrai, ça euh, se passe très très bien. Il y a la police <rire> municipale qui, <va>, qui est <rire> interdite. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais Il y a déjà eu des sauts ici ah, Ici, là, ah. sur le pont là, on pas celui de la, celui de la, de la SNCF, oh, oui, la celui qui a fait un peu. Désolé de vous avoir des ah, vous c'était pas le but. On va pas vous des rangs. mais sachez que la police municipale était ça. Je la savais la pas, main est ah, ils ont pas sauté, ils ont sauté. À <rire> ouais, ah Biarritz, on se fait virer pas mal. On se fait mmh. de la plage, on se fait virer des ponts. Mais bon, on enchaîne, hein. pas de soucis. Il fait jour encore, donc. <rire> il y a toujours une couille, quoi. Qu'il y ait les autorités, qu'il n'y ait pas tout de fond, ouais. euh, qu'il y ait la, la marée qui joue, ou euh... des départs de merde, il euh, y, a, y a tout. Il y a tout, mais il n'y a pas les, bons, les bonnes conditions. Faut Cliff appeler Ok C'est exactement ce qu'on s'apprête à faire. Ça fait plaisir. Oh, le meilleur spot. je suis ici là. Je suis avec mon assiette. Chaque soir, même heure. C'est le secret spot de Brice Et on montrera pas l'entrée pour que ça reste secret. Désolé. On dit quoi Moi, j'ai envie que c'est super beau, bon, mais que je vais rester là. Ok. Brice il va aller chercher deux paddles et après euh, tout le monde va se foutre à, à Paul et tout le ouais monde va sauter et, ouais ouais, ouais. et en plus euh, les gars ils vont remonter à la plage là-bas du coup ça va être stylé ça va faire un petit mouvement de groupe, ça va être trop stylé parce qu'on va tous sauter en même temps Oh mec On va s'embrasser un jour Bon santé, let's go Moi j'ouvre le bal les gars j'y vais direct là. En fait j'étais chaud. Vous rien c'est normal. Ah saute à deux Allez, je J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, nous en tout cas c'est un régal de venir à votre rencontre, de faire enfin ce tour de France et de partager des petits moments avec vous, de vous emmener. Au final, on emmène un peu tous les gens dans nos aventures. Continuez de nous envoyer des spots sur Insta avec les photos et les localisations GPS. Ça nous sert de fou et ça nous sert aussi à vous recontacter et puis pourquoi pas après vous rencontrer et dormir chez vous. Donc voilà, c'est un régal. À dimanche prochain pour le prochain épisode de J'irai tracer chez vous. Ciao Je pense qu'il faut changer le filtre là